Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, mais j'avais décidé de, de faire des, du forçage d'endive. Donc euh, j'ai planté mes racines de salade euh, il y a de ça un moment, je, je, ne, je mettrai dans la vidéo la date à laquelle je l'ai fait, je ne me rappelle plus je pense que ça doit faire au moins trois semaines hein, facile euh, donc euh, je voulais vous montrer en fait ce que ce que ça donne alors c'est vrai que ça ne pousse pas extrêmement vite dans le sens où euh, il n'y a pas de chauffage et donc euh, il fait à peu près voilà donc il fait à peu près euh, 10,7 à peu près on, on va dire aux alentours de 9 à 10 degrés dans le dans le garage donc euh, donc, ça, ça pousse assez lentement, mais ça pousse quand même. Donc, euh, voilà, je vais quand même faire un point dessus pour vous sachiez où j'en suis sur les endives. Donc, je, je vais soulever le, le sachet et je vous reprends. Donc, comme vous voyez, ben, en fait, ça pousse quand même. Hein. Même si mes racines n'étaient pas de bonne qualité au départ. Alors, bon, on voit qu'il y en a certaines qu on euh, qui ont une tête qui ressemble vraiment à une endive. Et euh, celle-ci par exemple, qui a une tête vraiment qui ressemble à rien, euh, ça pousse dans tous les sens. Donc euh, bon, je sais pas trop pourquoi, mais euh, on voit que les autres sont pas trop mal. Il y a quand même du vert, hein, malgré, euh, alors je sais pas, est-ce que le, le sachet est, est pas suffisamment étanche euh, à la lumière Pourtant c'est bien noir hein, à l'intérieur. Donc les, les volets de, du garage sont fermés, donc il n'y a aucune lumière qui passe. Je, je sais pas trop en fait, euh, bon, mais pour, pour un essai, de toute façon, euh, je pensais vraiment que ça, que ça fonctionnerait pas forcément, ou en tout cas euh, pas vraiment euh, comparé à, à, à ce que font euh, les collègues euh, et euh, et notamment euh, Jardiner au naturel. Donc c'est sur son, sur sa chaîne. D'ailleurs, je le remercie pour ça. C'est sur sa chaîne que, que, que j'ai découvert le, la culture des endives, donc euh, vraiment, euh, voilà, je trouve que c'est pas si mal, en fait, euh, <rire> pour quelque chose en quel je ne croyais pas vraiment. Je suis assez content du résultat, donc je vais laisser continuer à pousser, on verra bien. Je, je, je mangerai peut-être des endives euh, au mois de mai, je ne sais pas, mais bon, ça, ça sera toujours rigolo d'avoir réussi à, à faire ça. Voilà, donc à suivre a bientôt.